Bonjour à tous, euh, ici euh, à mon Youssef, 28 ans, j'habite à Strasbourg. En 2010, j'ai eu un grave accident de vélo, ce qui m'a coûté la mochette du corps, entre deux termes, im droite. Et comme j'ai une grande famille, on jouait souvent à la Playstation le dimanche, et maintenant avec une main, je me suis dit c'est pas possible, donc euh, j'ai cherché, cherché, j'ai pas vraiment trouvé de solution. Une personne handicapée qui était euh, le centre de gravité d'un projet technologique, en fait, elle, elle pouvait apprendre des choses, elle pouvait changer le regard du handicap sans essayer de le changer. En fait. Elle pouvait juste en fait essayer de faire quelque chose pour elle et ça changeait le regard qu'elle a sur elle-même et ça changeait le regard des autres. Donc on s'est dit, bah attends, là, il y a un truc. Youssef a rencontré Autonabi. Autonabi, c'est un human lab, un lieu d'accueil et d'accompagnement de projets pour et par des personnes en situation de handicap. Nous travaillons depuis un an avec Youssef. Et pour réaliser son premier prototype fonctionnel, nous avons décidé de faire un hackathon d'école, avec l'école de design de Strat et l'école LDLC. Pendant trois jours, les étudiants ont prototypé de l'électronique, du design, du jeu vidéo. Ils vont se sensibiliser au handicap par le faire ensemble tout en s'amusant. Bienvenue au hackathon Go One Game